La relation qu'entretient la guide de minière avec l'Empire lui permet d'accéder à la technologie de pointe développée par Seigneur Fleet System, y compris les chasseurs taille modifiés. Alors, oui, le retrait de deux panneaux solaires réduit la puissance du vaisseau, mais cela améliore également la lésion périphérique lors des déplacements à travers les champs d'astéroïdes, particulièrement dangereux. Vous l'avez compris, je vais vous présenter le taille de la guilde minière. Comme d'habitude, on va regarder le vaisseau en macro, regarder les cartes de pilote et puis ensuite explorer les cartes d'amélioration. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à la partager et puis à ben, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti Bon, alors ce taille de la guilde des mineurs, qu'est-ce qu'on en dit euh, Bon, la couleur est excellente, hein. il a le logo euh, sur, euh, sur les panneaux solaires et puis en dessous, on voit les petites rayures euh, de chantier, c'est pas mal non plus. Euh, ça bave un petit peu, il hein. faut quand même euh, reconnaître, c'est pas d'une précision extrême. Euh, on le voit là sur la tranche euh, opposée, euh, on le verra en oh, la prochaine rotation, il y a, y a des traces de gris, je sais pas si c'est fait exprès. Euh, au niveau des canons aussi, c'est pas, pas au top. Et puis ce qui frappe en fait, c'est que quand on le déballe, euh, ben finalement, ces deux panneaux euh, là qui sont, qui sont absents là, euh, de chaque côté, ben, en fait ça manque. Ça manque carrément. C'est-à-dire que quand on le prend en main, on a vraiment un drôle de sentiment. On a un sentiment de vide qui s'impose, un sentiment de déséquilibre de la pièce. Alors ça ne nuit pas à la beauté de la figurine. Hein mais je dois avouer qu'on a vraiment le sentiment qu'on a un taille qui est incomplet. Donc, ça, ça fait bizarre. Après, bon, bah, euh, ce jaune-là, euh, c'est pétant, euh, c'est classe. Et puis, dans votre collection, bah, ça va forcément ressortir, surtout si vous faites comme moi, puis que vous stockez euh, en vitrine. C'est vraiment, vraiment un plus. Peut-être euh, peut que euh, c'est à mettre juste à côté du taille de Sabine que moi, je n'avais pas euh, trouvé si déconnant que ça. Donc, voilà, je suis plutôt convaincu, même si je trouve qu'il y a quand même deux trois endroits où ça bave. Et je dois avouer quand même que cette V2, ben, elle ne s'impose pas par euh, la qualité de ses peintures. Hein. Voilà le, la macro hein, du, euh, du taille. Bon, figurine plutôt sympa. On, on s'attarde rapidement hein, sur, euh, sur la plaquette. Euh, bon, on va retrouver la couleur hein, des scélérats cette fois-ci. On va surtout avec du brouillage et euh, du, du rayon tracteur. Donc c'est intéressant. On retrouve de la charge. Donc de toute évidence, il y aura de la charge. Dans les cartes, on va on vite va y, y revenir. Puis, au niveau hein, du déplacement, on est un petit peu en dessous de ce que peut présenter normalement un taille au niveau de son aisance de voltage, Mais euh, voilà, on a un stress à vitesse 5 tout droit et puis sinon on passe également au rouge pour un hein, 180 à vitesse 3. Euh, pour le reste, bah, on n'a pas trop trop hein, de solution. Euh, seule façon de se retourner, c'est cette, cette vitesse 3. Euh, on va se retrouver avec euh, des virages à, à 90 degrés jusqu'à vitesse 3 également. Et puis sinon on est en bleu, euh, passablement à vitesse 2, mais jamais à vitesse 1. Donc voilà, on sent bien que euh, le champ est plutôt euh, restreint de ce côté. On va regarder maintenant euh, les cartes avec, avec les pilotes et puis ensuite euh, les améliorations. Le getter de la guilde minière. Bon, ça c'est la carte de base, initiative 1, on a une concentration d'évasion une et un tonneau, ce qui est plutôt logique pour euh, les tailles. On va avoir 2 en attaque, 3 en défense et puis 3 de bouclier, attention c'est fragile. Et puis sinon on a le stabilisateur cranté qu'on va retrouver dans tous les vaisseaux de cette guilde minière. Donc je ne lis qu'une seule fois, c'est que tant que vous vous déplacez, vous ignorez les astéroïdes. Donc bah, c'est plutôt logique, c'est plutôt fluff. On se retrouve avec des vaisseaux qui sont normalement censés servir à aller exploiter des astéroïdes. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas gênés par cela. Ensuite, on va retrouver le protecteur de la ville de Minière, qui est une carte qui va juste gagner un talent, qui a deux en initiative. Sinon, on a toujours le stabilisateur cranté, on a les mêmes configurations au niveau du vaisseau, au niveau des actions qui sont possibles. Ce sont des cartes qui vont vous coûter pour l'instant dans l'application entre 25 et 32 points. Donc voilà, ça reste raisonnable. Donc on va avoir le superviseur Eugene donc initiative 2, les mêmes caractéristiques de vaisseau si ce n'est que ben il a une charge hein, qui se recharge également et puis un texte avant qu'un vaisseau allié à portée 1 ne gagne un marqueur de désarmement si ce vaisseau allié n'est pas stressé vous pouvez gagner vous pouvez excusez-moi dépenser une charge dans ce cas le vaisseau allié gagne un marqueur de stress à la place donc voilà c'est pour éviter hein, de prendre un désarmement vous pouvez pouvez utiliser cette charge pour, pour éviter ça à un de vos potes, c'est plutôt sympa. Le capitaine Sivor va avoir une caractéristique sensiblement identique avec sa charge, ah, par contre il a une initiative de 3, et euh, tant que vous défendez ou effectuez une attaque avant de lancer euh, dés d'attaque, si vous n'êtes pas dans le bull eye du vaisseau ennemi, vous pouvez dépenser une charge, dans ce cas le vaisseau ennemi gagne un marqueur de brouillage, c'est plutôt intéressant, c'est vrai qu'on est... C'est facile de ne pas être dans le bull eye de son adversaire. Après, si l'adversaire se déplace mieux que vous, ça peut quand même arriver régulièrement parce qu'il va avoir tout intérêt à le faire. Et puis, il faut rappeler quand même que cette tailles-là sont quand même moins maniables que les tailles de l'Empire. Donc, voilà, à voir, à réfléchir dans votre compo. On va retrouver aussi Ahav. Euh, donc, tant que euh, vous défendez ou effectuez une attaque, si le vaisseau ennemi, à une taille supérieure à la vôtre, vous lancez un dé supplémentaire. C'est intéressant, mais ça induit que vous connaissiez bien la composition qui va être jouée en face de vous. Donc en tournoi, ça me paraît difficile. Par contre, pour des soirées entre potes, si vous avez l'habitude de la compo de votre frangin, de votre cousin ou de, ou de votre copain, euh, ben, euh, voilà, vous allez savoir qu'il va peut-être aligner souvent du vaisseau de moyenne taille Hein, Qu'on retrouve pas mal notamment dans l'Empire, donc euh, bah là vous pourrez sortir ça et puis avoir, avoir un, un dé supplémentaire. Bien entendu, on a toujours le stabilisateur cranté, on est en initiative 3 cette fois-ci. Initiative 4, dernière carte, c'est le contre-maître euh, Avant de vous engager, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre boule à portée 1-2 et gagner un marqueur de désarmement. Donc vous vous désarmez euh, volontairement, et dans ce cas, ce vaisseau ennemi gagne un marqueur de rayon tracteur qui Est passablement gênant dans une partie. Je trouve que c'est peut-être assez cher payé, on y reviendra dans la conclusion, mais c'est peut-être pas forcément comme ça qu'il faut jouer les chasseurs de la vie. On va regarder maintenant les cartes d'amélioration en commençant par les talents. On va retrouver insaisissable un avec un cha... une charge, donc uniquement pour les vaisseaux petits ou moyens. Tant que vous défendez, vous pouvez dépenser une charge pour relancer un dé de défense. C'est relancer le dé, hein, c'est pas modifier son résultat. Et après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, vous récupérez la charge. Alors attention, n'oubliez hein, pas, avec ces tailles-là, les manœuvres rouges, elles sont assez restreintes, puisque vous ne l'avez que en 3 à 180 degrés ou en 5 en tout droit. Donc, vous ne serez peut-être pas susceptible de récupérer cette charge-là avec les minis aussi facilement que ça. Euh, la tactique de nuée, bon, bah forcément, elle s'impose. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1. Dans ce cas, considérez que son initiative est égale à la vôtre jusqu'à la fin du round. C'est un classique. Et puis, le tir habile, il va s'imposer hein, puisque euh, tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, donc un astéroïde, eh bien, euh, lancez euh, un dé d'attaque supplémentaire. C'est clair que lorsqu'on a euh, ces tailles euh, de la guilde minière qui ne sont pas gênées par euh, les astéroïdes, ne hein, sont pas gênées par les obstacles, eh bien, en plus, gagner, euh, imposer ce talent-là, euh, ça, ça me paraît clairement évident. La coque améliorée, qui va vous rajouter également plus un en coque, hein, on est sur des tailles qui n'ont que 3, donc euh, ça fait assez fragile, ça part très vite. Euh, avoir une coque supplémentaire, on a dit, c'est pas déconnant. Et la dernière carte d'amélioration, c'est les ailettes statiques de décharge, qu'on connaît déjà bien. Euh, avant que vous ne gagnez un marqueur ionique ou de brouillage, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez choisir un autre vaisseau à portée 0-1 et gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, le vaisseau choisi gagne le marqueur ionique ou de brouillage à la place. Aussi bien si c'est celui qui vous l'a hein. Si le mec qui vous l'a est trop près, donc vous pouvez vous balancer le truc en prenant un stress. Puis sinon, bah, vous pouvez le un de vos, de vos collègues si vous voulez, vous voulez en patrouille. La conclusion euh, un beau vaisseau qui se repère facilement dans une collection, avec ce beau jaune de, de, de chantier, euh, c'est sympa. Au niveau de la compo, ce qui me paraît clair, c'est que c'est un vaisseau qu'il faut jouer en nuée, donc essayez d'en aligner, allez je dirais, 3 dans votre, votre compo, sans forcément aller chercher des, des, des, des, des cartes nommées. Hein. Prenez-le simplement et puis alignez-en trois. C'est le taille, hein. il faut le jouer en nuée, ça s'impose, d'autant plus que lav 2 va évoluer vers ce genre de mécanique. Avec, vous l'avez vu, on l'a vu à Chicago, hein, la proposition de euh, déplacer bah, par exemple trois vaisseaux en même temps, euh, en n'en déplaçant qu'un seul, vous en avez deux autres qui le suivent automatiquement. Donc, ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment relancer euh, du dynamisme. Et puis, on va vraiment pouvoir euh, jouer avec, euh, avec des compos euh, de masse. Et donc, je pense que là, euh, le taille, euh, bah, il, il s'impose. En plus, ce taille, bah, il offre également une nouvelle opportunité c'est que les scun puissent jouer taille. Hein. On avait euh, les Yankees. Euh, qui jouait taille avec Sabine, on avait les Mihan qui jouaient euh, du coup taille parce que bah, c'est le vaisseau de base de l'Empire, et puis bah, maintenant les Skulls ont également leur taille de leur côté avec, euh, avec ce chasseur Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à la partager, euh, à la commenter, et puis à faire des propositions de compos ou de coups euh, dans les commentaires pour euh, qu'on puisse comme ça en discuter ensemble.